Non, non, on n'est pas obligé de rester coulé Pour ressentir l'amour qui nous unit Alors détendons-nous, retrouvons-nous Face à face dans l'espace À chaque pas sur cette voie Dans chaque action journalière Tu fais partie de ma routine quotidienne si tu as réussi à te synchroniser à mon âme, je te savoure car je te sens, je te sens car je te savoure au-delà des limites du corps et de l'esprit. À ce moment précis, en nous entremelons. Nous nous montrons à l'auteur de l'amour infini Sans limites ni frontières Je t'aime à chaque instant Depuis la conscience De cette puissance Non, non, on n'est pas obligé d'y réfléchir Pour ressentir l'amour qui nous unit Alors détendons-nous, retrouvons-nous Face à face dans l'espace À chaque saute sur cette voie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 Je t'aime à chaque instant, je t'aime à chaque instant. Nous vibrons dans la conscience de cette puissance. Oui.